Les habitations des Incas vers 1500 Mon nom est Wana Capac et je suis le Sapa Inca. Je vis à Cusco, la capitale de mon empire. À Cusco, nous avons construit plusieurs grands bâtiments comme des forteresses, des temples et des palais avec un matériau qui est partout autour de nous, la pierre des montagnes. Nous avons utilisé de grosses pierres que nous avons taillées et polies pour faire les murs de ces bâtiments. Les pierres sont si bien taillées et si bien placées que les murs sont presque parfaits et très solides. Ces 40 constructions en pierre sont la fierté de mon empire. Les habitants de mon empire construisent aussi des maisons très solides. Ces maisons sont formées de quatre murs de briques, d'un toit fabriqué avec du bambou ou de la paille, et ne comptent qu'une porte et quelques fenêtres. Avec ces murs de briques épais, la température à l'intérieur de la maison reste assez constante, même si la température extérieure varie beaucoup. Les habitants construisent des maisons solides parce qu'ils sont sédentaires et habitent toujours au même endroit.